Lui, qu'est mon nom? Voir le futur, mythe ou réalité? Pouvoir prédire un événement sur une période de trois mois, six mois, un an, deux ans, trois ans, ou 10, voire vingt ans dans l'avenir. Est-il possible? Ma spécialité est que je suis un chasseur de bonheur. Je dis qu'avec chaque action que vous allez faire, vous obtiendrez une réaction. Je détecte votre énergie afin de voir qui est en vous. Aujourd'hui, je sors du côté obscur vers la lumière afin de vous offrir toute la vérité. Je n'ai pas de diplôme médical ou scientifique. Je n'utilise aucun outil. Je ne porte aucune pierre précieuse ou gris, -gris. Je ne vois pas votre passé, ni le présent, et votre futur, selon votre niveau d'énergie. Jamais lu de livre sur ce qui va suivre, mais si un soupçon de votre personne croit en cette vidéo, c'est que vous faites partie de ceux qui veulent autre chose dans votre vie. Ne pas influencer quiconque est interdit. Pourtant la télévision, les journaux, la radio et Internet Change notre façon de voir et de percevoir les personnes dans le monde. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui nous domine et dicte ses règles de ne pas être comme ça. Mesdames, ceci vous concerne. Croyez-vous avoir trouvé le bonheur intérieur, trouvé l'âme sœur, avoir conquis votre monde et satisfait tous, sauf votre personne? Vous connaissez-vous vraiment dans les traits de Je dis non. Êtes-vous capable de franchir des barrières quand tout ne va pas bien Possible, mais des fois, je dirais que j'en doute. Personne autour de vous ne peut dire la vérité sur qui vous êtes vraiment. La peur de vous blesser ou de perdre sa dignité et parfois son amitié ou amour. Un bon dicton. Toute vérité il n'est pas bon à dire ou à connaître. Faites-vous le bon choix aujourd'hui Possible, peut-être. Mais si tant de femmes semblent avoir oublié l'essentiel, c'est le pouvoir de prendre en main votre destin et de laisser de côté tout le reste. Mais comment pensez-vous Être bon, sincère, franche, direct, mais surtout, ne pas mentir est essentiel dans ce voyage extraordinaire. Je ne sais pas quel terme vous utiliserez pour m'appeler, mais qu'importe. Depuis des générations, beaucoup de cultures ont adapté le karma dans la perception de faire du bien, dans la vie au quotidien, afin de pouvoir redonner aux autres. Aujourd'hui encore, on parle d'énergie karmatique. Il se transmet de génération en génération. Il y a l'image que vous donnez à votre personne, puis il y a votre énergie qui est en vous, et tôt ou tard, cette personne en vous peut être totalement différente de celle qui se paraît en public. Chaque personne a une aura ou une énergie qui se distingue depuis sa naissance et qui évolue jusqu'au moment de votre vie où des champs importants arriveront, amoureux ou relationnels. Là, vos émotions, sentiments et doutes vous trahissent. Le dernier recours semble venir de votre instinct. Je dis que votre énergie est positive, négative ou noire, inexistante ou incroyablement forte. Votre énergie change après un bouleversement, une séparation, un divorce, un décès ou gros changement dans votre vie personnelle peut vous apporter un nouvel élan positif. L'intensité dépend de votre douleur. Faites ce que vous pensez au mieux, mais si cela ne marche pas, malgré plusieurs tentatives, pensez-vous remettre en question les choix de vos propres décisions L'alternative semble ailleurs, les réponses le sont. Dans une vie, il y a un chemin auquel il arrivera des opportunités d'ouvrir une ou deux brèches qui vous mèneront vers une vie heureuse et fantastique. Si votre chemin actuel est déjà fait et qu'aucune possibilité de trouver un partenaire idéal, l'alternative de votre bonheur se fera différemment et autrement. Certaines personnes d'un jeune âge auront une vie très intéressante et d'autres auront décidé on a à peine arrivé à 30 ans, de faire des choix propres terribles qui, malgré les efforts de réparer, ont eu un impact négatif sur le reste de leur vie, sans changement possible. Le pouvoir d'avoir une certaine information avant même que la personne ne le sache peut avoir des conséquences énormes sur le comportement de chacun, de ses choix et de sa vie. Si vous aviez la possibilité de pouvoir changer le chemin de cette personne vers une vie plus épanouie et heureuse, le feriez-vous À vous de me le dire, au lieu de souffrir ou de subir, c'est une bonne question. Je suis là pour casser cette barrière de tabou et vous guider vers le bonheur tant espéré et souhaité. Réduire pratiquement à zéro vos échecs, mais surtout savoir comment vous protéger. Fait qu'à l'instant intervenir et réagir face à l'autre, afin de vous apporter toutes les réponses que vous devez ressentir, pour être convaincu et suivre votre destin, et pas celui qui semble venir vers vous, en attendant une issue positive. Témoignages et histoires de femmes seront montrées. La fin de faire reconnaître en vous et aussi de croire en vos capacités pour permettre de faire ressortir celle que vous êtes et de vivre cette vie choisie. Je tiens à rendre hommage aux personnes se sentant comme moi. Acceptez-vous et apprenez à les maîtriser ou encore à développer vers une spécialité propre à votre identité personnelle car vous allez faire des miracles à votre façon. La suite est pour bientôt. Partagez cette vidéo avec toute votre connaissance. Je vais transformer votre vie, casser les codes, transgresser les lois physiques et défier la science. À bientôt. Le compte à vous est lancé. Maîtrisez les émotions. Sur ceci, je vous souhaite les meilleurs voeux pour 2017 et une bonne année en vous retrouvant pour de nouvelles expériences du monde de lutte.